Eh bien bonjour à tous alors aujourd'hui on est parti euh, semer des haricots un peu spécial je vais semer euh, dans les fèves J'en en pour vous montrer un joli petit coin paisible david avait eu la chance de marcher dans ce dans ce petit cheminot en pierre ce que je vous rappelle euh, dans les années encore 80 fin des années 80 euh, quand on avait des vaches, euh, ça passait ici. Parce Ils avaient des prés euh, des prés un peu plus loin. Et ce cheminot il servait euh, essentiellement pour amener les, les vaches. Ça passait même sur l'ancienne voie de chemin de fer. Là ici c'était un pré. Il Était en prêt jusqu'en 2004, et maintenant bah, c'est du maïs vu qu'on n'a plus de vaches. Alors, ouais, je vous en avais parlé la semaine passée dans le live. Je voulais faire quelque chose de spécial. Alors, dans le coup, je ramassais les, les dernières fèves qui restent et je vais semer des haricots ce bon là c'était des fèves qui étaient un peu moins jolies euh, en calibre je les ai laissés grossir et quand c'est brun comme ça là euh, la graine à l'intérieur est mûre pour manger après pour la récolte des semences je vous montrerai plus tard et là on a on a eu des récoltes euh, extraordinaire cette année parce que j'aurais cru avec la gelée que ça aurait fait couler les fleurs et en fait elles ont bien résisté au moins deux au moment de la fleur bon les fleurs congelées bien sûr il y, y a eu des pertes de fécondation par rapport à celles qu'on progelait parce que j'ai des gousses qui ont été jusqu'à 7 graines les premières gousses et ici là j'ai voyez il y a deux jours j'ai tiré sur le liseron et je semé des haricots en fait sur la butte alors voilà j'ai ramassé euh, un rang là pour euh, préparer alors pour vous aller un peu plus vite. J'ai fait, je fais ça à la main là. Je commence à casser les têtes par rapport à, à côté. Vous voyez là, j'ai cassé les têtes dès que j'ai ramassé et je recasse après la tige en deux ou trois. Je fais ça à la main hein, parce que c'est c'est des tiges creuses. Regardez, suffit de jusqu'au sol. Après, je les laisse comme ça là j'ai mes haricots verts là c'est des rudis après je vais vous mettre aux le socle un petit peu pour vous montrer un peu plus près là j'ai mon petit plantoir à main voilà bon, j'espère que quelques lise bah, j'allais. j'allais ils ont investi la butte voyez bon, reste le si vous, vous souvenez le paillage de feuilles de peuplier, il reste plus grand chose Au niveau fraîcheur, bah les fèves quand même ont mangé de la fraîcheur. On espérait que ça pleuve. Ouais, la fraîcheur est limite, limite. Et ce que je vais faire, ben bah, je vais faire à des petites poquets de haricots. Il y a quand même un peu de fraîcheur, mais c'est limite, limite quand même. Là, je vais vous montrer un petit peu plus près. J'ai essayé de planter entre les ce que vous voyez. Là, euh, j'avais mis deux graines de fèves. en bon, le lison, là, il est tout le temps embêtant. J'ai mis deux graines et il y a trois tiges. Enfin, non, même euh, quatre tiges. Elles ah, avaient talé. En général, quand... Ah bah ouais je vais en profiter aussi peut-être pour vous montrer alors là deux pokés après on recouvre légèrement ça sert à rien de mettre plus d'un centimètre de terre parce que les haricots verts après ont du mal à net et après bien sûr je mets comme ça euh, pour vous montrer peut-être quand même j'ai essayé de vous arracher J'y arrive, voilà pour montrer les petites billes là, c'est des nodosités et la graine. Alors, j'avais semé, voyez ça, 7 cm, ça fait un beau pied, et vous voyez à la taille c'est même pas le pied principal qui est le plus joli en fait, c'est la talle de l'avoir semé profondément. Vous voyez là le pivot que ça fait après. Et là, vous voyez, c'était jusqu'à ici. Là, il y a environ euh, 20 cm de racines et quelques petites nodosités. J'espère qu'elles vont aller directement au haricot. Alors moi, je vais vous montrer un petit peu à côté. On croirait que c'est de la neige, et je vous ai montré l'autre jour en live euh, que en fait c'est les peupliers là-haut. Là, il là, y a un sureau qui est en fleur et il y a pas mal de de cornouillers sanguins qui vont fleurir. Des patates à pousses et l'ail aussi. Alors moi, je vais continuer mon petit boulot. Je vais encore remplir le, le panier de, de fèves. Et je semais se les haricots. Moi je vous dis à bientôt.